Il y a plusieurs procédés de soudage, bon, par exemple on appelle ça le MIG, MIG MAG, qui est justement à atmosphère gazeuse, protection gazeuse, alors là effectivement quand il y a du vent et tout ça on, sur chantier c'est très difficile de l'appliquer, on réserve ça plutôt à l'atelier. Il y a toujours l'aspect déjà prise de cotes, c'est-à-dire qu'il faut toujours venir pour prendre les cotes, parce qu'effectivement il n'y a jamais une pièce qui n'est pareille. Ensuite, bon, la réalisation à l'atelier, hein, découpe et soudage, Puis vient ensuite effectivement la pose sur place. C'est de l'acier ordinaire. On appelle ça de l'acier ordinaire. Avec peint avec une couche d'anti-rouille plus après une couche de peinture noire pour la finition et puis c'est mis là pour la, la sécurité, pour compléter le, le quadrillage en, en tissu oui, c'est de, de la baguette basique pour souder, électrode enrobée voilà. c'est du métal d'apport simple quoi.